Gavin dit qu'il y au une fuitette qui a fait machine à us d'un au Adober d'auber places C'est 2D une C'est plus vraiment pignade en meille Varenne où il m'avait fait 10 heures, 10 C'est une. UL Ok, pas de mètre On C'est tout bon mètre talent Nazé étude à Vichère mais études à Zo mais ouvert. A Zo, A Au bois à A A A A A A Croquer c'est A en A A A Vraiment les deux dans le temps, il y a un temps que tu as un nostalgique et il se confronte. Non, non, non, non, on non, non, non, non, non, non, non, il est il a en bleu, en bleu, en Hop, paquet. Trop de le d'Aben, bravo. Une en algue en... Boto, en spluge. Paul Neuyal. En terre, en terre. En terre, en vacancier, en terre sportour a fait son. C'est les Daraus. Ouledna uh, le Pégan, des... Uelman, des... Arvaren en Eilini. Ont... Franchi... Prientira, Tira, 4... Allez hop, une endow. Pof ah ouais, Allez, bravo en fait, C'est au nombre d'essais. Les je suis Ça poser avec a une Et au classe au BMD. Il et BMD. Il et classe a Il y a un a un résultat au au Paroisse d'Ombrageux, mais a fait son apparition. Gouy de Vezmad, de Vez, bon Marti mais il y a de et bien Il y a, tu chantes quoi? tu, tu? est et très entre Phénose, bah. Il y a, il y a, mais que classe, <cute> Code Yule, Yule, Yula Yule, Pob. Souten en temps, gandandu, dans trop, Planta, il y a une on a un À vous de A vous de l'argent, Il ce A de un ce Oh, ils ont nul les gars. Oh, ouais. oh. Mais qui est nul. C'est cervelle, c'est qui cervelle. Allez, elle serait très On Vachement, on qui est mad. Mais Hervé, Mais qui ma Bah, il Mais Memeus monde. évite de aller. Il Il va dit. Il va Il un peu de foin qui se décroche, ça va dans les yeux? Je a, zé, ouais, puis, euh, ronde, euh, a, a en euh, train e de rendre à la à la à la n'est Après, je leur et de la kada, bars, a a zé, a zé, a de la la à la la à a a, a, a, a, a, a, a, a déjà a 10, 10 à Roderigo. Roderigo est au Prienti, c'est au Thomas Rigenou. Juste là, parce qu'il est rond de Point Nenton, Gwylvesma est rond de Thomas Rigenou à Rogue, Arzurente à Gentapen. On peut se rendre trop là, moto à Rouariman. Rédé la cas de Kigenou, Thomas Rigenou, Thomas... Resto là, tout d'après, c'est au parce qu'ils sont jeunes mais Benafine est tranquille. Et le work, on peut en rendre en enterre en euh, train on peut se rendre à ça. Mais ce qu'il est songe, c'est que Pepra et moi est très bien mais est à en de voir ah ben oui vraiment, c'est une des choses, c'est une des choses. Ils ont l'acat de Nerz Benos Benos Benos au classe, au classe. Il vraiment on avait juste à voir Benos de à la boursez Benos fouette, fouette dans la dans la labo. à base, Plante à base pressé, pressé. À Casara, neke mémés en iligenta, neke mémés en iligenta. En du lazo frazín, en du lazo frazín. Anez question mais. Parti des malenrois, en des malenrois, la carapace, l'antarabas, l'antarabas, la base, la On est, ah, non, on est découragé base, la base, la on est découragé À On la un public à ce Tom, il a rencontré avec mes mains. Certains ont chargé les bottes. les pot. Ah, c'est Un pot à ce Classe Mais sans des mais qui est prête. ce qu'il a prouvé d'avoir. Mais une maison gym de la KD20. en Allez, à partir des mains. Amade, amade, amade, deux et deux Bon, deux de Bernard, Mais bon, presque deux de euh, Après, ça à Ben, B de en B de, et de en Et B de Presda à en à évidemment, raison. Diezwa, Diezwa hein, euh, vid, bon, et Vid Lorgerek, Rédé Lardentrava et les mains, Claskeneuse, Labouréneuse, Rédé Lardentrava, Rédé Lambes Rennes Labouré, Labouré des Vidirio, Labouréneuse Vidirio. Bon, d'Instagram, les deux d'Aben, n'est-ce hein sûr, Diezwa Bête, mais Labouréneuse, Penos et l'orgeric vraiment, apprendre Tazé, Clasketpeuse, santé de Wabé ou deux d'Aben, Penoswa en travaux. Ah bah, mais leur dit, Tazé, euh, yeah, me santé des Penos. trouvés dans Nergal, c'est une tombe comme un homme en ligne, on a un d'Azé. Oui, a la chance, la je vais vous dire que vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de Vous un un de de de Padal et Wiarmad, Mad, martin, zé, ou à, juste Westphal, mais Mais c'est Zopal, ma YouTube, à ta Santé de voix, elle d'un temps, mais me sera à Rock. Si une des choux à la bourbe, enfin, apprentage ou sport peut se créer d'un temps à Maroc. Je me savais dans le et d'Arzune, mais me sera à l'époque, même quoi après, on anyway. a joué à bière, bière, à la à la la bière, de bien de vie de vie de vie de vie de tombe de vie la vie de de de en de de de non, redé, redé. Ah redé, aya. Ah, yeah. mais, ah, yeah. mais nous te guéris-nous te guéris de la ben. Nous te guéris de la ben. Bah aya, mais moi qui a ben un film avec fait de vie, de dire, quoi fait d'hiver, on va der quoi. Aya, redé ouais, avec quoi fait d'hierio, ok. Bon bah. Aya, voilà. yeah, yeah, me... aya pas... non mais deux pages à zo un temps miet un santé des ans hein. deux pages santé des ans. bon bah merci dites euh, leur Gerek. Bon, good à voir, nice à voir, good en dieu de dire à zout vraiment dans la ben. As-tu tout bah merci dites évidemment évidemment frappe à Merci Brass, Talwin avait à niqué dans la balenze. A... Ça, oui, je retourne tout doux